Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, voilà, notre émission Radar 110 du jeudi 30 juillet 2020. Donc c'est la dernière émission Radar avant la rentrée en septembre, en espérant qu'elle ne sera pas confinée, sinon il y aura de toute manière des émissions Radar, mais on préfère... Oui, c'est pas la dernière, on continue. Et exactement, de toute manière, on continuera quoi qu'il arrive, mais on préfère quand même ne pas être confiné, donc voilà. Euh, cobaye et otage du nucléaire. Alors, on, peut, on peut remarquer effectivement que, que, que ça fait con, comme dans Confiné, et elle est sous-titrée Peuples Unis versus Nations Unies. Alors, euh, on va en parler un petit peu parce que euh, il y a quelque chose, il y a, il y a déjà deux notions importantes, celle de cobaye et celle de otage. Et on va réfléchir un petit peu à tout ça, et on va commencer par une citation euh, d'un violoniste sémitique et physicien non orthodoxe. C'est une citation dont l'authenticité n'est pas établie, donc on appelle ça une citation apogriffe d'Albert Einstein, euh, qui avait dit sur la fin de parlé, sa vie, la vie. Hein. Si c'était à refaire, je me ferais plombier. Voilà, effectivement. Euh, il vaut mieux être plombier euh, qu'uranier euh, voire euh, que plutonnier, et, et encore moins que d'iraniens vu que euh, l'iranium semble être un des radio-éléments euh, maudits euh, parmi euh, le nucléaire des méchants des mauvais parce que il y a le gentil nucléaire et le méchant nucléaire on va parler de tout ça c'est important Voilà. donc il y a, y a la défense avec la marine euh, nationale, en attendant le, le, le maréchal Marion, voilà, en 2022. Donc on est euh, dans ce dans ce nucléaire euh, essentiel à la résilience de la nation. On va en parler parce que c'est pire qu'un criminel en fumage, et euh, au-delà du criminel en fumage, c'est une, une gabegie, euh, pour, pour les peuples euh, euh, économiques, sociales et sanitaire. et par contre c'est une formidable affaire pour euh, des, des, des groupes industriels et des banques parce que ce sont des marchés en, en milliards d'euros ou de dollars qui sont euh, tous les ans euh, prorogés roule euh, à la ville voilà. Donc on le voit ici, c'est les défis du CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique et ne l'oublions jamais et aux énergies alternatives Merci, le... qui, qui n'a rien à voir avec le renouvelable parce que le nucléaire se propose comme alternative oui, alors que c'est une énergie non renouvelable vu que c'est une énergie euh, possible voilà donc comme tous les états-majors politiques et les médias de masse l'ensemble de la classe politique française s'est réjoui des résultats des illégales mascarades, et oui, mascarade il y a le masque dans mascarade, municipales quotidiennes de mars et juin 2020. Alors, la préoccupation réchauffée d'un climat électoral déconfiné a enfin porté aux irresponsabilités municipales jusqu'en 2026 les promoteurs d'une espérance verte espérance totalement incompatible avec la croissance institutionnelle programmée des défis du tarot industriel, ces fameux défis du CEA. Médine, Direction Générale à l'Armement, alias DGA, et Marine, Commissariat à l'énergie atomifié aux énergies alternatives, alias CEA, est porté par l'incontournable représentant exécutif local voire régalien présidentiel, le préfet. Voilà, en ville. en ville, les cantines bio vont pouvoir fleurir au sein d'établissements scolaires non désamiantés, mais déjà prêts à passer au pas-marin permanent et invisible de la connectivité du futur, alias 5G. À la campagne, eh ben les cantines bio, proches de nouveaux axes routiers, de plateformes aéroportaires, voire... Des pandages de pesticides s'épanouiront elles aussi. La discrète communication de la mairie de Paris vis-à-vis -vis de l'équivalent de 4 années de rejet de particules de plomb par tous les industriels français en 15 heures lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019, a-t-elle favorisé la réélection de Madame Anne Hidalgo les communistes, les socialistes et les radicaux de gauche, de gauche parisiens ont certainement hâte de profiter de la fraîcheur de l'ombre portée par les 180 mètres de la Triangle, porte de Versailles, lors de la promotion mondialisée et obligatoire de l'archaïque et fasciste esprit de compétition olympique en 2024 à Paris. Alors, on est toujours dans le sujet du nucléaire, on est là dans cet esprit de compétition, on est là dans cette efficacité, euh, dans cette nationalité, euh, et avec l'approche, parce qu'on est là en pleine période, on, on est le 30 euh, juillet, et alors, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé le 29 juillet 1957 Eh bien, je vais en parler maintenant. Avec l'approche des abominables bombardements nucléaires, de deux villes japonaises, Hiroshima le 6 août 1945 avec une bombe à l'uranium et euh, la ville de Nagasaki le 9 août 1945 avec une bombe au plutonium, et bien les médias promoteurs de l'atome de paix, l'atome pour la paix, Atome Fortis, atome promu officiellement par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à travers... La criminelle doctrine statutaire de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) entrée en vigueur ben, le 29 juillet 1957. Là, il y a exactement, ben, je crois, 63 ans. Se garde bien, on se garde bien de nous en parler dans les médias. Ater et accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Voilà. La paix, la santé. Alors la santé, euh, je pense que dans le Tohoku, donc dans la région de Fukushima au Japon, euh, les enfants qui depuis 2011 euh, n'ont plus d'enfance, euh, ni de jeunesse, ni d'adolescence, vu qu'eux, vivent euh, une espèce de confinement euh, forcé par rapport à des zones hautement euh, contaminées. Je pense qu'il serait bon qu'à l'école, on leur lise euh, la version japonaise de l'article 2 des statuts de l'Agence internationale de l'énergie. En France, le nucléaire représente malheureusement 18,56% de l'énergie totale consommée, tous les ans. En réduisant notre consommation énergétique d'un cinquième, nous pourrons arrêter immédiatement, définitivement et de manière inconditionnelle, toutes les installations nucléaires, les anti-nucléaires mobilisés. Celles et ceux qui sont électoralement et médiatiquement agréés par le système parlent du coup des lèvres, des bienfaits du nucléaire civil, et relève la tête lorsqu'il s'agit de parler de la nécessité humaniste, politique, stratégique, euh, confessionnelle, voire économique, de condamner sans équivoque les arsenaux de destruction de thermonucléaire. Cela n'empêche pas ces antinucléaires en toute bonne conscience d'appeler régulièrement à la mobilisation citoyenne pour élire le prochain chef des armées, un individu qui, au nom de la contribution à la résilience de la nation, s'arrange le droit et prétend avoir le devoir de carboniser des populations entières, femmes et enfants compris, mais aussi, de contaminer très durablement les territoires auxquels ils appartiennent en représailles de l'éventuelle criminelle et folle stupidité de leurs dirigeants. Est-ce cela la grandeur de la France Comment peut-on concilier cet abominable et inacceptable chantage terroriste républicain avec, le ridicule, avec la ridicule prétention éthique d'être le pays des droits humains Comment différencie-t-on les mortelles conséquences sanitaires d'une bonne contamination nucléaire civile de celle d'une mauvaise irradiation nucléaire militaire Pour les antinucléaires agréés, fiers collabos verts de la gouvernance européenne, il suffit que le mauvais nucléaire militaire soit en de bonnes mains. Car ces criminels hypocrites savent distinguer ce fonds grain contaminant de l'ivraie radioactif, Cobaye, cobaye. Le 4 janvier 2012, une étude statistique de données récoltées entre 2002 et 2007 effectué par l'Institut national de la recherche médicale, l'INSERM, et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sûreté nucléaire, ça me fait toujours rigoler, l'IRSN, montre que des enfants de moins de 15 ans, vivant dans un rayon de 5 km, oui, eh bien, je dis au revoir à Pierre-Merge. Ouais. Le 6, ah, dit, euh, mon ami pierre méage m'indique qu'il viendra oui. le 6 pour le premier jour du jeûne à Taverny, donc jeudi prochain. Il euh, n'y a pas d'émission Radar mais on est sur la Place de la République de 19h à 20h, euh, comme tous les jeudis. Mais à partir de 9h30, je serai à Taverny pour le premier jour du jeûne et donc je vais jeûner 4 jours à l'eau à partir du 6 de jeudi prochain. Là, est, associations les jours, là, de Paris, oui, c'est des Oui, c'est au même endroit. Au même endroit. Voilà, et je te conseille de passer le jeudi ou le vendredi parce que le week-end il n'y a pas de train sur la ligne H. Voilà, donc vous voyez c'est en direct, salut Pierre, voilà, et, et on a un film en post-production actuellement que j'espère sortir prochainement, un film de Pierre Melachkowski, de Nina Zivancevic et de Pierre Melachkowski, de Roger Nemo, Nina Zivancevic et puis je crois que c'est tout, voilà. Avec, sur un texte de Pierre Merchkovski, avec des dialogues de Pierre Merchkovski et de Nina Zivantsevich, donc ça va être assez surprenant, ça s'intitule euh, « Rémi 6, Adam 1,5 ». Voilà, donc j'en reviens, j'en reviens que des enfants de moins de 15 ans, dans un rayon de 5 km autour d'une centrale nucléaire française, avaient deux fois plus de risques de développer des leucémies aiguës lymphoblastiques. Alors... Le semi-édulamoblastie, qu'est-ce que c'est C'est un cancer de la moelle au Alors, des travaux allemands menés sur des données récoltées entre 1980 et 2003 étaient arrivés à une malheureuse conclusion analogue. Bien sûr, pour tous les nucléocrates et pour les antinucléaires nucléaires agréés, qu'ils soient rouges, bleus, blancs ou verts, aucun lien n'a jamais été scientifiquement établi entre l'éventuelle présence de radionucléides, de faibles doses de radioactivité, et c'est malheureux cas surnuméraire de l'océan. On les connaît quand hein même. Je mettrai les liens vis-à-vis -vis de ces articles. Otage. Otage, ben oui, dans le titre c'est bien ça. Cobaye et otage nucléaire. Otage. Le mercredi 20 juin 2012. Mercredi 20 juin 2012, à Rio de Janeiro, Janeiro. M. François Hollande, président, président de la Ve République, a déclaré Je me suis engagé devant les Français pour préserver la dissuasion nucléaire, parce que c'est un élément qui contribue à la paix. Qu'il y ait des négociations et des discussions sur le désarmement nucléaire, la France doit y prendre toute sa part, et nous le ferons. Mais renoncer à la dissuasion nucléaire pour des raisons d'économie budgétaire, ce n'est pas aujourd'hui la position de la France. Je mettrai le lien, il y a une vidéo, c'est très drôle, il faut regarder ça, les amis. Alors, en démantelant immédiatement les arsenaux thermonucléaires, nous aurions les moyens de financer les infrastructures d'une véritable défense et protection civile, des combinaisons MBC pour toutes et tous, des abris au service de l'intérêt sanitaire et social des populations civiles. Cela n'est-il pas préférable à la résilience de la nation Voilà une petite question que je pose. Alors, je vais citer un article près d'un tiers du budget de la France s'engage. Alors, ce n'est pas la France insoumise, ce n'est pas la République en marche, c'est la France s'engage chez le mouvement d'un certain François Hollande, ex-président de la 5 République, provient de fonds publics le ministère de la Jeunesse et des Sports est le principal pourvoyeur de la fondation de François Hollande. Donc je donnerai le lien pour que tout le monde voit ça. Euh, un autre article. François soit Hollande soit les patrons. Dans le R hollandois, et oui, il ne faut pas oublier que quand Hollande faisait partie de l'opposition, euh, ils avaient fustigé Nicolas Sarkozy qui avait décidé que, comme le président des États-Unis, euh, il allait avoir son avion présidentiel. Donc on avait juré craché que ce gabi, ce gastillage, tout cela, euh, chez, pas de ça chez nous. Et à peine élu, et eh bien effectivement, François Hollande invite les patrons français dans le Air Hollande One, euh, donc dans l'avion dans qu que Sarko a fait acheter au contribuable français pour le président, pour le roi élu. Alors, le plan de, de siège a été conçu pour éviter tout incident diplomatique. Ça, ils ont vraiment de l'humour, les. Les, les, ce qu'on appelle des journalistes. C'est des types qui ne risquent pas de se faire assassiner par euh, Mohamed Ben Salman, <rire> voilà, et, ni d'écrire dans le Washington Post. Hein. Voilà, donc Henri Proglio, le patron d'EDF, est assis à côté du patron d'Eurocopter. Voilà, le patron d'Eurocopter. Eurocopter, c'est un peu comme l'hélicoptère à c'est construit par la gouvernance de l'Union Européenne, c'est fait pour euh, tuer des, des, des bouilloux là, avec euh, des munitions 5 euh, Uranium à pauvres, quoi, c'est une belle saloperie, quoi, que, le made in Union Européenne. Et on avait Lucoursel, le patron d'Areva. Bon, maintenant, c'est vrai que qu'Areva s'appelle Orano. C'est-à-dire que moi j'avais dit, maintenant on est passé de Mareva à Morano. Voilà, donc, siège à côté de lui, Jean-François Cirelli, vice-président de GDS Suez. Alors je mettrai le lien vers ce formidable article. Voilà, mais Jean-François Cirelli, c'est lui qui est actuellement le patron de, de la Croc France. C'est lui qui est officier de la Légion d'honneur grâce à l'ancien Premier ministre du DRH de l'entreprise France alias Emmanuel Petitron. Il est un des promoteurs du hold-up des investisseurs institutionnels avec les complicités politico-syndicales locales sur les régimes de retraite par répartition avec renforcement des régimes spéciaux de retraite par répartition déficitaire qui permettent la prévarication légale de tous les collabos républicains qu'il soit élu au côté. Voilà, j'en ai parlé de ces fameux préfets hors cadre qui touchent 6 000 euros par mois et qui ont plus de 5 ans ou une retraite de 4 000 euros. Ça fera plaisir à tous les gens qui bossent. Voilà. Donc, voilà. plutôt que s'en prendre euh, au pauvre cas qui touche euh, le monde du RSA, euh, intéressez-vous à ce que touchent les préfets. Ils ne sont pas des élus. Donc, les crises sanitaires durables liées aux catastrophes nucléaires permanentes de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011, la crise sanitaire ravageuse de la grippe espagnole en 1918, alors dont l'origine de la première vague, peu virulente au printemps 1918, bon, d'après un compte rendu de l'Académie américaine des sciences, serait des bases militaires américaines du Kansas, là où étaient entraînées durant trois mois, en concurrence de 50 000 à 70 000 hommes. La chair à canon américaine, envoyée ensuite par mer en Europe pour participer au carnage italien et industriel de la BRDDR. A l'automne 1918, la souche de la deuxième vague s'avéra très agressive, notamment contre les jeunes adultes de 25 à 29 ans. Elle était 10 000 fois plus virulente que la souche H1N1 qui a circulé en 2005. Plus de 50 millions de victimes dans le monde la crise sanitaire du Covid-19 je vous mettrai des liens vers ce que je viens de vous raconter la crise sanitaire du Covid-19 qui a fait à ce jour 661 000, 000 victimes donc on est quand même à 0,6 million de victimes est malheureusement instrumentalisée par toutes les oligarchies locales pour exonérer de toute responsabilité sanitaire et sociale l'exercice des libertés exécutives et militaro-industrielles des possédants en renforçant toutes les obligations légales et la traçabilité d'une masse croissante de misérables au sein d'un monde en récession économique. Écoutons à ce sujet géostratégique le chef d'état-major de la Marine nationale française, l'amiral Christophe Trazic, qui s'adresse aux marins nationaux le 17 mars 2020. Notre pays... Alors, c'est un aparté que je fais. Donc de son propre aveu, il fait partie de ceux à qui la France appartient. Donc notre pays fait face aujourd'hui à une crise sanitaire de grande ampleur la plus grande depuis un siècle. Deuxième parenthèse, en 2019, 690 000 personnes sont mortes du sida dans le monde. C'est une situation inédite, nous n'en connaissons pas toutes les conséquences. Le président de la République l'a expliqué hier, nos vies quotidiennes vont radicalement changer dans les semaines à venir dans le but de combattre le coronavirus, car c'est le premier enjeu. Le premier enjeu, c'est d'endiguer la maladie. L'endiguer par nos comportements personnels, les recommandations de santé publique ont été diffusées dans la marine, nous l'endiguerons par nos comportements sociaux et familiaux. Pour ceux, alors je, moi je dis tant pis pour les 14% de femmes que compte la marine nationale, donc, pour ceux d'entre nous qui sont en mer, loin de chez eux, j'ai demandé au commandement de veiller particulièrement aux besoins de leur famille. Et enfin, nous l'endiguerons en changeant nos habitudes professionnelles et notre fonctionnement de la marine. C'est la raison pour laquelle j'ai donné des ordres à la chaîne de commandement pour adapter notre fonctionnement. Le deuxième enjeu, c'est de poursuivre nos opérations prioritaires. Nous continuerons d'assurer la permanence à la mer de la dissuasion j'ouvre une nouvelle parenthèse chantage nucléaire nous continuerons d'exercer nos tâches de sauvegarde maritime entre parenthèses reflécher en Méditerranée les familles de réfugiés qui fuient les conflits militaires industriels au péril de leur vie fermez la parenthèse de surveiller nos frontières maritimes de surveiller nos intérêts en mer enfin le troisième enjeu c'est d'être capable de contribuer à la résilience de la nation contribuer à la résilience de la nation entre parenthèses combien de combinaisons NDC et de place à Madrid pour les populations des territoires français en, en, en participant à des missions auxquelles nous ne sommes pas habitués je vous demande de vous protéger je vous demande de protéger vos proches en étant rigoureux dans l'application des consignes sanitaires je vous demande de rester impliqué dans les missions de la Marine, informez-vous sur la situation de la Marine, informez-vous sur les opérations prioritaires de la Marine dans lesquelles vous serez impliqué. Trois, je vous demande d'être vigilant et réactif pour que nous puissions, à bref délai, remplir des missions auxquelles nous ne sommes pas habitués, comme nous le faisons en mer, comme nous le faisons en opération, pour contribuer à la résilience de la Nation. Et je vous mettrai dans le lien vers cette vidéo. Bien sûr, c'est uniquement par un principe de précaution que le ministère français des armées a acheté en avril 2020 70 kg de chloroquine. Avec plus de 1500 cas de Covid-19 dans ses rangs, doit-on dorénavant appeler l'armée française la grande myope plutôt que la grande muette En effet, nos stratèges n'ont rien vu venir de cette pandémie. Je mettrai le lien et vous verrez notamment la vidéo du livreur avec les 70 kg de chloroquine commandés par le ministère des Arts. Le 14 mai 2020, la résilience de la Marine nationale est enfin azur, assurée. Comme le déclare à nouveau l'amiral Justin. Alors je cite ce que dit l'amiral. Le 14 mai 2020, alors que notre pays commence une nouvelle phase avec le déconfinement. Je veux faire le point avec vous sur la marine. Les équipages du groupe aéronaval viennent de surmonter avec succès des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, sur 1080 marins, 1080 marins malades, 1080 marins sont guéris, même si l'un d'entre eux est toujours à l'hôpital Sainte Anne. Le Charles de Gaulle comme le chevalier Paul, ont été entièrement bio-nettoyés. On se rend compte comment la marine nationale française protège Merci, monsieur. Merci, monsieur. les populations. Donc, ils ont bio-nettoyé leur bateau, euh, un, le porte-avions nucléaire, et ils ont soigné à la chloroquine 1080 marins qui sont tous guéris. On en est très content, monsieur Christophe, Christophe, Monsieur l'amiral Christophe Praduc. Voilà. Voilà comment nous sommes défendus. En novembre 2019, alors que le Covid-19 commençait à peine à se dégourdir l'ARN pour arriver à pied par la Chine dans la France éternelle, qui appartient aux généraux et aux capitaines d'industrie, un néo-pétiniste qui sait sereinement et à notre place faire les meilleurs choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde, a recommandé à M. Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, de fermer sa gueule. Devant une commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, des commissaires qui restent assis et acceptent l'excrément verbal d'un vieil homme des casernes comme s'il s'agissait d'un mot d'esprit. Qui osera ensuite parler de courage politique dans cette assemblée de paillassons nationaux Qui accepte le risque sanitaire de saturnisme lié au non-confinement du chantier de Notre-Dame de Paris ainsi que l'absence criminelle de nettoyage systématique des zones contaminées au plomb suite à l'incendie d'avril 2019. Je vous mettrai les liens vers, euh, vers euh, ce, cet abominable homme des casernes et ses réflexions euh, à la mort moelle-neuve. C'est cette même assemblée nationale qui abrite le groupe d'amitié France-Arabie Saoudite, transformant ainsi l'abominable famine provoquée et entretenue au Yémen par les excellentes ventes d'armes françaises en une relation amicale avec le dirigeant d'une coalition militaro-industrielle de sanguinaires tyrans, mais aussi le créateur en 2017 et le gestionnaire de la SAMI, Saudi Arabian Military Industry. Merci la DGA. Merci. Je mettrai aussi les liens. Il est évident que pour tous les responsables politiques, militaires et industriels, la résilience des nations et la résilience des transnationales ont de nombreux intérêts communs et convergents. Les conflits entre nations et transnationales ne sont que les émergences lucratives d'une concurrence commerciale qui pousse au bout son abominable logique accaparatrice et destructrice. Les Nations Unies sont en intrinsèque conflit militaro-industriel et concurrentiel permanent. Nos vies et nos santé sont devenues des variables d'ajustement international géostratégique car le chômage structurel est dorénavant totalement insuffisant pour relancer la croissance industrielle et ses nuisibles corollaires, le gaspillage et la surconsommation. Les personnes à risque deviennent celles qui n'ont pas les moyens administratifs et comptables de prendre l'avion, de passer leur permis de conduire, voire de s'acheter un véhicule automobile électronucléaire. Ces personnes dépendent d'un revenu de base insuffisant pour survivre. Cette monde sociale ne leur permet pas d'être confinées. Elles sont sans domicile légal que celui-ci soit fixe ou ovule. Elles sont des charges financières pour les collectivités départementales, régionales, nationales. Elles sont médiatiquement désignées comme de véritables bombes sanitaires potentielles par les actionnaires des entreprises militaro-industrielles publiques et privées aux activités responsables du dérèglement climatique et par tous les nationaux conformistes. Un eugénisme soft mondialisée, voire vaccinale, en partenariat public-privé, est une des solutions proposées pour créer une artificielle et provisoire résilience aux nuisibles et éphémères sociétés militaro-industrielles nucléarisées. Le bateau coule comme prévu. Sans surprise, les installations nucléaires voient les structures cristallographiques de leurs aciers spéciaux par des années de rayonnement neutronique. Ce n'est pas pour rien que les seules fermetures d'installations nucléaires françaises ont été décidées et planifiées par les pro-nucléaires eux-mêmes. Astrid Fessenheim. La nuisible course exponentielle à la performance pousse les technologies de rupture dans d'irréversibles impasses Voire de dangereux et mortels retranchements. Bits quantiques, pompe sodium magnéto-hydrodynamique, deep learning, cognition artificielle et programmation neuronale, modification génétique in vivo par virus vaccinal à ARN messager, fondation Bill et Melinda Gates et Warren Buffett, effet biophysique des ondes millimétriques, 5G, nous n'assistons pas au matin des magiciens de Louis Powell et Jacques Berger mais au crépuscule des apprentis sorciers du nucléaire. En France, le CEA et la DGA orientent la recherche scientifique vers des applications militaro-industrielles, efficaces et profitables à court terme, ce qui oblitère de nombreux domaines de recherche scientifique, antinomiques avec les intérêts mortifères et financiers des industriels et des militaires. Travailler aux intérêts de la biosphère terrestre pour l'avenir neustérique no voire spatial des espèces suranimales endogènes est une urgence vitale qui exige à très court terme les dissolutions reconversions non violentes des deux dangereuses et nuisibles institutions tyranniques que sont le CEA et la DGA. Les défis du CEA et de la DGA ne sont pas les nôtres. Ils signent l'arrêt de mort de tous les peuples libres, humains et non humains. Le petit coup de semonce qu'est la crise sanitaire du Covid-19 ne doit pas nous faire oublier que les technologies nucléaires sont à l'origine de notre fragilité stratégique, Dixit Jacques Paris de la Bollardière, ce général qui non seulement avait dénoncé la torture, mais qui avait expliqué qu'un pays euh, qui possédait sur son territoire 58 réacteurs nucléaires n'était pas défendable, et de notre dépendance énergétique. N'oublions pas que la majorité des combustibles de nos centrales nucléaires proviennent d'Afrique. Voilà ce que furent à notre espèce animale les conséquences sanitaires et sociales de la grippe du Kansas de 1918. Oui, je grippe du Kansas de 1918 pourrait être, aux conséquences du Covid-19 en 2020, ce que sera l'effondrement militaro-industriel qui surviendra lors de la prochaine grande éruption solaire à venir, aux conséquences des éruptions solaires de fin août début septembre de 1859, ce qu'on appelle l'événement de Carrington, dans des sociétés faiblement industrialisées, quelques jours de désagrément pour rétablir les mines en cuivre du télégraphe qui avait fait office de plomb. Aujourd'hui, dans le monde d'après le Covid-19, ce seraient les pannes instantanées de tous les appareils électriques et électroniques non protégés par un blindage en métal alliage de nickel et de fer, du puissant champ électrique induit dans tous les conducteurs et semi conducteurs par la tempête géomagnétique solaire. Pannes de tous les engins aérospatiaux avec chute des aéronefs, Syndrome chinois de tous les réacteurs nucléaires, panne de toutes les installations nucléaires, destruction de toutes les mémoires flash, réseaux airtiens de communication hors service, véhicules terrestres, soit électrique, thermique hors service, réseau potable hors service, hors service, hors service, hors service, hors service, hors service, agriculture, pétrole, chinois dépendance, hors service, corollaire, maladie, famine, contamination globale et brute et durable de l'atmosphère terrestre. Je cite. Le 23 juillet 2014, la NASA annonce dans un communiqué que la Terre a échappé le 23 juillet 2012 à une gigantesque tempête solaire, une tempête jamais vue depuis 1859 et qui, si elle avait touché la Terre, aurait pu renvoyer la civilisation contemporaine au 18 siècle du fait de son impact aurait provoqué des dégâts d'une ampleur inédite. Je vous donnerai le lien vers cet article. Le monde, d'après la future grande tempête solaire, n'aura malheureusement pas la chance de ressembler aux XVIIIe siècle, car à l'époque de la première révolution française, ce n'était heureusement pas encore le CEA et la DGA, les faiseurs de rois républicains nus. J'invite les auditeurs de Radar à lire ou à relire le roman « Ravage », écrit en 1943 par René Barjavel, deux ans seulement avant la création anti-républicaine du CEA, par un gouvernement provisoire français autoproclamé, sans débat et sans sentiment démocratique d'aucun représentant élu. Abat le CEA, abat la DGA, abat toutes les dictatures thermonucléaires, vive les peuples unis et libres, vive la recherche scientifique populaire et désintéressée abat toutes les gouvernances publiques et privées. Voilà, c'est au-delà du nucléaire, il faut comprendre, comme l'a dit un chercheur, que la démocratie, paradoxalement, les sociétés démocratiques sont des sociétés où les armes étaient simples et d'accès à tous. Et les dictatures sont des sociétés où les armes sont complexes et réservées qu'à quelques-uns. Eh bien, nous sommes aujourd'hui par nos sociétés militaro-industrielles nucléarisées, arriver au temps des nouvelles dictatures, et il nous appartient à tous, à tous les peuples, d'être unis pour faire tomber les États-Unis et les transnationales. C'est vital, et tout ça ne pourra se faire que dans, que dans la non-violence, dans un monde qui nous pousse à noyer les uns et les autres pour toute raison, car c'est le nouvel évangile haïs ton prochain comme toi-même, car cette société ne nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. Eh bien, je vous donne rendez-vous début septembre, et comme je l'ai annoncé, les émissions Radar seront toutes les semaines. Une semaine sur deux, ce sera euh, l'émission Radar classique, à laquelle vous avez l'habitude, sur un thème, et euh, l'autre semaine, eh bien, ce seront des lectures euh, de textes euh, anarchistes, euh, par un ami anarchiste. Voilà. Donc, donc littéraire, un peu, euh, une semaine sur deux Littéraire, anarcho-littéraire, et donc je vous annonce, euh, ça va être ma 18e année consécutive de jeunes euh, à Taverny, euh, lieu euh, historique et symbolique de la lutte anti française. J'ai eu la chance d'avoir ben, notre, notre ami. Euh, Fabrice David, qui est ici présent, qui m'a rejoint une année et qui a jeûné quatre jours avec moi. Mais on a eu aussi la même année notre ami Eric Petetin, qui, qui, qui est ben, toujours en, en convalescence durable de ce que le préfet euh, du Béarn a fait pour son opposition euh, au tour routier dans, dans la vallée d'Ars, voilà, pour préserver les arbres, la nature. Euh, voilà, je, je salue Eric, je salue aussi euh, Muriel et j'ai aussi Pierre dis. Voilà, j'ai des amis qui passent me voir. Je pense que c'est très important. Théodore Monod nous disait, on est dans une société qui bouge trop. Et, et effectivement, s'arrêter de manger, c'est excellent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de la faim, mais ils n'ont jamais eu faim dans leur vie. Et quand on arrête une dizaine de jours ou quelques jours de manger, eh bien... Entre avoir un petit creux et comme on dit, euh, avoir faim et avoir faim, on comprend euh, toute la différence. Et c'est pour ça que cette famine au Yémen, elle est d'autant plus abominable qu'elle est euh, euh, fomentée, fabriquée euh, et que des industriels et des politiques français en font leur chou gras, et je dirais même des, des préfets. Et moi je m'interroge même sur euh, de possibles corruptions euh, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que les, les engins blindés qui ont servi à Notre-Dame-de-Lande à réprimer en fin de compte euh, des opposants qui avaient gagné, donc euh, à détruire des lieux de vie, eh bien c'était un formidable showroom pour vendre ces engins ensuite à des dictatures euh, africaines. Et donc je me demande dans quelle mesure certains hauts gradés euh, qui gèrent le train euh, de Rosatory, ne sont pas directement intéressés euh, par ces opérations euh, showroom euh, sur la population française, sur les citoyens français, pour pouvoir vendre euh, leur matériel euh, euh, combat proven, voilà, comme, comme on dit chez ces abominables euh, marchands d'art. Voilà, donc, euh, euh, dans le gardon de Morin, là, de toute manière, il n'arrivera rien de bon que par nous-mêmes. Euh, restons solidaires et surtout restons non-violents, parce que ce monde-là ne nous incite qu'à une chose, à la violence. Voilà, et donc il n'y a pas de temps à choisir, vu que le temps de la paix, c'est le temps de l'intérêt de tous les peuples. Voilà, je vous dis et je vous donne rendez-vous en septembre. Au revoir à toutes, au revoir à tous.